Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de méditation le dimanche. À l'écoute Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 mille de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Monseigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles, il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants des dieux et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ce qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants des dieux, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est Procurerait le repos. Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne, nouvelle, Alléluia, Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne, nouvelle, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les partisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de tous les élus, connus et inconnus, tous ceux et toutes celles qui vivent dans le bonheur et dans la gloire du Père, cette fête nous met devant les yeux la folie immense des rachetés pour nous dévoiler l'avenir vers lequel nous sommes en marche. La solennité de la Toussaint est la célébration joyeuse de la victoire du Christ dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes de la terre qui sont entrés dans l'éternité de Dieu. La Toussaint nous rend aussi conscients de notre solidarité avec ceux et celles qui nous ont précédés dans le monde invisible. Vivant près des dieux, ils intercèdent pour nous. Ils sont des puissances dans nos vies. L'évangile de ce jour nous fait relire les béatitudes de Jésus en Matthieu, qui sont le chemin incontournable de la sainteté. Avec ce fragment des béatitudes, Jésus nous offre un modèle de vie à suivre, des valeurs morales qui, d'après lui, sont celles dont nous avons besoin pour être vraiment heureux. Ces béatitudes que Jésus nous propose sont différentes de celles que le monde d'aujourd'hui nous offre, Jésus nous dit que seront heureux, bienheureux, les pauvres d'esprit, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, ceux qui recherchent la paix, ceux qui sont persécutés. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ce message de Jésus est adressé à nous tous et surtout à ceux et celles qui veulent vivre des actions de détachement, d'humilité, de soif de justice, de préoccupation ou d'intérêt vis-à-vis des problèmes du prochain et qui laissent le reste au second plan. La solennité de ce 1er novembre est une belle occasion de vivre la proximité avec tous les élus et de nous laisser inspirer par Dieu les gestes qui nous permettront de les rejoindre un jour dans la gloire du Père en union avec Jésus ressuscité. Car c'est cela notre aspiration. Tous, nous aspirons au bonheur et à la sainteté. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Jésus nous invite à nous engager sur le chemin des béatitudes. Engageons-nous dans cette voie pour apprendre à être véritablement heureux, d'un bonheur qui ne passera pas, d'un bonheur qui n'est pas lié à des succès, qui n'est pas lié à un état particulier, mais qui est lié au fait que petit à petit, nous nous approchons de notre Dieu, que petit à petit, nous devenons semblables à lui, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'il nous attire à lui. Tous les fidèles du Christ sont donc invités et tenus à chercher et à atteindre la sainteté et la perfection propre à leur état, car c'est dans la vie de tous les jours que les chrétiens arrivent à la sainteté qui est l'imitation de Jésus, profitant de cette belle fête de la Toussaint pour laisser nos cœurs s'enflammer du même amour que ses élus.